Aujourd'hui, le son O Dans la langue française, on retrouve le son O dans plein de mots Comme dans le mot rigolo Comme dans le mot jaune Ou comme dans le mot drôle Et même dans des mots très beaux Bref, autant de... Stop Laissez ce mot tranquille ou je sors un gros mot. Bah, ben, où en étais-je Ah oui. Donc, vous l'avez vu, le son O se retrouve dans plein de mots. Mais il ne s'écrit pas de la même façon. Et ça, c'est un coup à s'en mêler les stylos. La première façon de former le son O, c'est d'utiliser la lettre O. La belle voyelle O qui est aujourd'hui notre invitée. Madame O, bonjour Oh, quelle belle radio. Alors comme ça, Madame O, vous faites le son O. Eh oui, je suis la lettre O qui fait O. Logique. Il paraît que vous aimez les chapeaux. <rire> oui, plutôt. Oh, mais vous savez, ce n'est qu'un petit bout de tôle. Une autre façon de faire le son O, c'est d'utiliser la lettre A et la lettre U. Ça, U. Chère Chéru, vous tombez de haut <rire> Un super saut, c'est vrai Alors comme ça, quand vous êtes côte à côte, vous faites le son O. Oui, c'est notre façon de nous tenir chaud. Enfin, encore plus fou, pour former le son O, on fait appel non seulement à Monsieur A et à Madame U, mais on ajoute aussi la voyelle E. Parce que E, A, U, ça fait le son O, mais c'est aussi le mot E. O. Et de l'eau, quand on a trop chaud, c'est un vrai cadeau. Pour résumer, le son O s'écrit de quatre façons. O, O, O et O. Avec la lettre O comme dans stylo, avec O accent circonflexe comme dans tôle, avec AU comme dans chaud et avec EAU comme dans cadeau. Voilà pour le son O et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission Aujourd'hui, le son est Dans la langue française, le son est se glisse dans plein de mots. Il prend soin de lui dans le mot « athlète », il se balade dans le mot « forêt », on le trouve dans le mot « chalet », le son « est » se cache aussi dans le ventre du mot « baleine » et il a une place de choix dans le mot « palais ». Le son « est » s'écrit donc de plein de façons. Mais alors, comment faire avec toutes ces façons de faire vous l'avez peut-être remarqué, pour faire le son E, on utilise souvent la lettre E. Et aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui la lettre E est notre invitée. Mademoiselle E, bienvenue. Merci, merci, arrêtez, ça me gêne. Mademoiselle E, on dit que vous avez dans votre bibliothèque une collection d'accents spécialisés dans le son E. Oui, c'est vrai. J'utilise un chapeau circonflexe pour faire le son « est notamment les jours de fête. Oh Quel bel accent circonflexe N'est-ce pas Et puis sinon, j'utilise un accent grave pour rester à l'ombre de la lumière. Oh Quelle classe Et ce n'est pas tout Une autre façon que vous avez de faire le son « est c'est en vous rapprochant de la lettre « t ». Oui, c'est vrai Même s'il est plus... Discret. Et puis, vous avez aussi quelques affinités avec la voyelle I. Oui Et devinez quoi, elle est aussi notre invitée. Madame I, bienvenue euh, Bienvenue Oh, ma copine Oh, chérie Des bruits courts pour dire que toutes les deux, vous seriez les reines du son Hé. Hey C'est vrai Oui Côte à côte, nous faisons le son Hé. Hey c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Et puis, cher I, vous faites aussi le son E avec la lettre A. Oui, c'est vrai. On s'aime. Le son E s'écrit de cinq façons. Avec E accent grave comme dans lumière avec E accent circonflexe comme dans forêt avec ET comme dans chalet avec EI comme dans neige et avec AI, comme dans J'aime. Voilà pour le son E. Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Dans la langue française, le grand spécialiste du son que. C'est la lettre C. Quand le C passe par là, c'est la classe. Pourtant, il n'est pas le seul à faire le son que. Comment le reconnaître Pour en avoir le cœur net, le C est aujourd'hui notre invité. Coucou. Monsieur C, comment faites-vous pour si bien faire le son que D'abord, je cancane devant la voyelle A. Ensuite, je cuicuite devant la voyelle U, et puis je coasse devant la voyelle O, alors que devant les voyelles E, I et Y, je siffle comme un S. Par exemple, si j'étais un signe qui parle, je dirais « Ceci est un canard assoiffé. » Pour résumer, vous pouvez retenir ceci, si K, cuco, Q, ceci, si, ci -si. si -si. Mais alors, comment ne pas vous confondre avec d'autres lettres qui forment aussi le son « que » J'ai un « book ». Comment ça Je vous explique le truc. Si vous entendez le son « que » à la fin d'un nom masculin, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il s'écrit avec un « c ». Comme « mon book ». Chic, non Et si vous entendez le son « que » associé à une autre consonne, comme dans « classer » ou dans « crier », le son « que » s'écrit toujours avec un C. Dites-moi, Monsieur C., êtes-vous ami avec euh, d'autres lettres Bien sûr. Par exemple, je m'accorde plutôt bien avec moi-même. Vous êtes ami avec vous-même Oui. Moi et mon double, nous formons souvent le son que. Fantastique « que ». Fantastique Merci, Monsieur C. Dans notre prochaine émission, nous verrons les autres façons de faire le son « que ». Vous serez avec nous Oui. J'ai trouvé une technique pour avoir un nouveau ticket d'entrée. Je viens accompagner. Quelle classe Oui, je sais. Hey. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration et découvrir les autres façons de faire le son Q. La lettre Q, par exemple, elle fait le son Q dans 5 et dans Coq. Attendez, Monsieur Q, revenez Vous n'allez pas nous quitter comme ça Excusez-moi, je, je suis timide, je ne me montre presque jamais seul. Je préfère sortir en compagnie de Madame Q. Tous les deux, nous formons aussi le son Q. Cela fait partie de notre petit train-train quotidien. Et justement, la voilà, Madame U. Bonjour. Alors, comme ça, vous et Monsieur Q, vous êtes inséparables. Oui, on ne se quitte presque jamais. Alors j'ai plusieurs questions en vrac. Quoi de neuf Qui êtes-vous Quand repartez-vous Que faites-vous Quelle est votre passion D'abord, on adore les animaux. Et aussi, L'arithmétique La preuve, nous avons 14 444 coques à notre disposition. Plus 15 150 bourriques Mais dites-moi, bourrique, ça s'écrit avec Q, U mais aussi E Oui, figurez-vous que les noms féminins qui se terminent par le son Q s'écrivent très souvent avec les lettres Q, U et E. Comme euh, bourrique mais aussi comme bic ou tic. Eh bien, voilà de quoi monter un cirque. Une autre façon de faire le son que, c'est d'utiliser la lettre K. Une lettre voyageuse qui, en plus de faire des kilomètres, ramène des mots des quatre coins de la planète. Par exemple, koala nous vient d'Australie, karaté nous vient du Japon, alors que look est anglais. Et ce n'est pas tout. Pour former le son que, la lettre K s'associent à la lettre C. On les voit souvent dans des concerts de rock, sirotant un cocktail à base de lait de yak. Autre duo de choc, le C et le H. Habitués à faire le son che, ces deux lettres s'autorisent parfois une petite folie. Elles rassemblent un orchestre et chantent en chœur la chanson du son QUE. Et je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais c'est une chanson quelque peu cacophonique, pour ne pas dire complètement... Aujourd'hui dans notre émission, un âne <rire> Pourquoi un âne Parce que l'âne est un grand spécialiste du son « en » Enfin, normalement. Le sujet de notre émission du jour, c'est donc le son « en ». Non, pas « ouin »,« en ». Bon alors, tout d'abord je rappelle qu'il y a quatre façons de former le son « en ». Avec le « a » et le « n », le « a » et le « m », le « e » et le « n » et enfin le « e » et le « m ». Mais alors pourquoi « em » plutôt que « en » Et pourquoi « am » plutôt que « an » Pour répondre à ces épineuses questions, nous accueillons aujourd'hui le N. Bonjour Monsieur N, enchanté. T'es enchanté. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous et le M Eh bien, je vais vous dire. Il prend ma place. Devant un P, un B ou même un M, il me remplace. Autrement dit, on m'ampute. On me remballe, sans embâge. Et on m'emmène voir ailleurs. Et c'est pas juste. Moi, je suis le N et j'ai la haine. Voilà, vous voulez dire que le son « en » s'écrit « a m ou « em » quand il est devant les lettres « b »,« p » et « m » Ouais, alors que tout le monde sait très bien que le « a » et le « e » m'aiment bien plus que le « m mmh. ». À ce propos, qui du « a » ou du « e » est le plus souvent à vos côtés Eh bien, si on devait comparer les mots qui commencent par le son « en », on verrait qu'il y en a beaucoup plus qui s'écrivent avec « en ». Mais rassurez-vous, avec le « a », on se rattrape. On se retrouve, lui et moi, sautillant dans les participes présents. D'ailleurs, c'est une phrase que je pourrais vous dire en chuchotant. Le A et moi, on se retrouve sautillant dans les participes présents. Et oui, effectivement, on remarque que les participes présents se terminent par ANT avec le son EN qui s'écrit AN. Par contre, avec le E, on se retrouve très souvent dans les adverbes. Une phrase que je pourrais vous dire théâtralement, par exemple. Le E. Et moi, on se retrouve très souvent dans les adverbes Et oui, les adverbes avec le son « en » se terminent toujours par « ent ». Mais non pas « ou en » Oh, c'est agaçant à la fin Pour conclure, il faut savoir que le son « en » s'écrit exceptionnellement à « o n » dans trois mots. Dans « fan »,« pan » et « tan ». Et la prochaine fois... Comptez sur moi, c'est eux que je prendrai comme spécialiste du son en. Oh. Ah, tout de même, il était temps! Coin, coin, coin, coin, Oh non! <tousse> Aujourd'hui, dans notre émission, le son yeu! Et la grande spécialiste, la magicienne du son yeux, c'est la voyelle I. Les chevaliers, les martiens, les pièges terrifiants, rien ne les ferait. Et devinez quoi Mademoiselle I est aujourd'hui notre invitée. Oui, allô euh, Oui, allô, bonjour. J'appelle de la part de la voyelle I. Elle a perdu son point et malheureusement, elle ne pourra pas venir aujourd'hui, la voyelle I. Ah bon oui, oui. Par contre, je peux vous conseiller un autre invité qui s'appelle le Y Oui, c'est vrai que le Y fait le son IE, mais c'est beaucoup plus rare que le I et ses amis Non, tant pis, je vais me débrouiller Ah, ah bon, bon, bon, bah tant pis Une autre façon de faire le son IE à l'intérieur d'un mot, c'est d'utiliser le I avec en plus deux L Comme dans grillade, paillasson ou papillon Et figurez-vous que les deux L sont aussi nos invités Allô Oui, allô, bonjour. Euh, désolé, j'ai un message de la part des deux ailes. Euh, ils ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Encore Mais par contre, je connais une autre lettre formidable, hein, le, le Y. Non, écoutez, je vous ai déjà dit que le Y formait le son yeux trop rarement. Je vais me débrouiller autrement, merci. Ah. On peut trouver aussi le son yeux à la fin d'un mot. Comme dans soleil, abeille, feuille ou écureuil. Il y a des mots masculins qui se terminent par le son yeux. Et il y a des mots féminins qui se terminent par le son yeux. Et fenouille Masculin. Ratatouille Féminin. Rail Masculin. Bataille Féminin. Oui, allô Oui, allô, bonjour. Euh, C'était pour vous dire que je connais une incroyable voyelle qui rentre tout juste de voyage. <rire> Et elle est si joyeuse que vous ne pourrez pas vous ennuyer. Laissez-moi deviner. Vous voulez parler du Y, n'est-ce pas Allez, notre émission se termine, mais je vous donne le mot de la fin. Youpi Youpi